Voilà. Et clap, bonjour. Et clap, on a tout ça d'ouverture. Oui, bonjour vrai. monsieur, vous êtes... Euh... Hum, Raymond. Raymond de la super aide Tu la sors d'où celle-là Je sais pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet unboxing de Speed Duel. Je me suis mené au même moment, je vais la faire... Ah bah... Tain, yes. je donne. Ah <rire> <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de ce... De ce Speed Duel, enfin de 10 boosters Même Speed Duel en compagnie du grand et fabuleux Petit Biscuit-59 Salut Que vous voyez des fois sur les euh, Yugi Samedi euh, qui est le judge Ou euh, qui est tout simplement le dueliste Qui est fini dernier ah, non, <rire> Non, tu t'es bien débrouillé au dernier, tu t'es bien débrouillé. Et il est avec moi parce qu'en ce moment il squatte chez moi parce qu'il est sans un toit. Alors si vous aussi ouais. vous voulez aider les SDF, n'hésitez pas à partager. Non, si c'est une fille aussi. Si, une... <rire> si vous aussi une fille célibataire, euh... non. Euh, on n'est pas là pour plaisanter, on est là pour ouvrir des boosters, n'est-ce pas euh, Jean-Louis euh, Vu que tu étais avec moi pour les ouvrir, je te propose qu'on en ouvre un chacun. Ouais, d'accord. Et euh... bah voilà, moi je fais la recherche, donc de certaines super rares. Alors, c'est les euh, boosters cicatrices de bataille. Euh, on les a trouvés en fait à Cultura pour 1 euro pièce, du coup, euh, voilà, Très merci bon. Cultura pour 1€ pièce, c'est super cool, moi qui collectionne spirituel. Donc voilà, bon, je commence, jour. <rire> allez, on perd pas de temps, on ouvre ça, hop, alors, lobe de sécurité, Cabazole. Euh, Mandragore, je crois que je ne l'ai pas la Mandragore, il me semble, et Tyrannus préhistorique. Allez, ah, la ouais, batterie, c'est déjà pratiquement sans point de se vider, donc c'est même pas sûr qu'on fasse une vidéo, <rire> vide, vide, vide, vide. Bon on va faire une voiture de boue. Hop C'est bon j'ai le truc Alors hop Alors là, dedans ah. Je te dis ah. regarde la caméra C'est Dét... sa première c'est sa qui est un EPH d'Anipon euh, Maîtrise de puissance magique Et cercle en boutant Bah ça va euh, on va mettre tôt. Tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt. Ouais, ouais. Tôt. tu mets le paquet là Hop euh, déchaîné euh, esprit de combat, Grosse colère et. Oh. Voyante aux boules de cristal. Et c'est une super et je crois que je ne l'ai pas cette Vas-y, on se met debout, on fait les deux. Ouais. Allez, on y croit, il me faut des supers là-dedans. Faut que ouais. je termine ma collection, il m'en manque dans ce quatrième de bataille. Alors on a, a Déchaîné, Maîtrise de puissance magique, ouais. Baleine forteresse, j'ai déjà en 50 fois. Et. Euh, bon. Maîtrise artisan. Maître artisan, artisan gamille. Je, je sais pas si je l'ai celle-ci. C'est pas sûr que je l'ai, une... je crois que c'est une commune et je suis même pas sûr de l'avoir. Hop. Euh, usine de convertisseurs pour les monstres machines, destructeurs de noyaux, alliés de justice, screech, orbe de sécurité. Ok. Ouais. Allez, on va Je suis en parce que je veux des super... Allez, allez, Alors, des zombie super... argent à l'œil bleu, qu'on retrouve dans le speed Links. Ouais. pour le deck Aiba. Faucheur de feu, orbe de sécurité et chevalier commandeur. Comme. Je crois qu'on a déjà le chevalier commandeur, non, euh, je non. Bon, on verra après. Il pas encore dans ces boosters-là, mais il est que en a... Ouais, ça, j'en ai plein par contre. Ah, ah ça, Je l'ai en deux. L'infirmité. Ah bah. Chevalier commandeur. Repos éternel. Alors. Petit on n'a pas les... On est pas en l'ouverture. Il y a un petit problème de caméra. On va racheter ça. Faites des dons, tout ça. Alors. T'es trop. T'es trop. Oh. T'es trop. T'es trop. <rire> on a Scratch. Encore un arbre de sécurité. Euh, Mante impératrice oh, et le, le, livre vie. le livre de nice. la vie. Très bonne carte. Il me semble que je n'ai pas le livre de la vie, donc c'est parfait. Et quant à moi, le cercle envoûtant, destruction et pioche, screech et mandragor. Euh, ouais c'est ça dragon. Et toi pour finir, et le et dernier. Ah ah, ah, ah ah. Le nice. dernier booster. Je vais en Top. Avec on voit va... bon on va mettre comme ça. Hein. Ouais. Machine pendule. Esprit de combat. Hop là, le serviteur du roi des cheveux, Alors, je suis non, désolé que c'est la qualité ce soit comme ça, mais c'est vraiment indépendant de notre volonté. Euh, c'est vraiment parce que la caméra est dans une merde noire, faut que j'en rachète une. Donc voilà, que euh... tu peux confirmer. Donc, on dit au revoir, au revoir Au revoir C'était quoi ce au revoir Fais un truc mix, 1, 2, 3. Au revoir Putain, <rire> ça, ça, ça fait.